Si tu parles à quelqu'un qui ne t'écoute pas, tais-toi. Écoute-le. Peut-être en l'écoutant, tu sauras pourquoi lui, il ne t'écoutait pas. Ne te baisse jamais pour regarder dans le derrière de quelqu'un. Sinon, quelqu'un d'autre se baissera aussi derrière toi pour regarder dans le tien. Toi et Wakude de dira au majah vite? Donc, gulaux sauf nul de madras. Si tu vois la barbe de ton voisin prendre feu, pour vite mouiller la tienne. Andougou beloum beloum, soigne les andougou beloum beloum. Bienheureux, celui-là qui connaît et qui vit dans le confort du bien-être et continue à s'en délecter. Bienheureux aussi, celui-là qui continue à mener paisiblement sa vie dans l'ignorance totale du confort du bien-être, voire son existence.